Bonjour les amis, moi c'est Pascal de la chaîne Magique Pascal. Si vous êtes sur ma chaîne aujourd'hui, vous avez de la chance. En effet, dans un instant, je vais vous présenter un classique de la magie remis au goût du jour. Il s'agit d'un effet du magicien Danny Urbanus et celui-ci s'appelle Dutch Kiss. Je serai en compagnie de ma collaboratrice Brigitte, qui va elle-même plonger dans un univers magique sans précédent. Ici, pas de cartes ni de pièces, de simples accessoires que vous pouvez trouver chez vous. Ceci afin de vous imprégner dans le monde de la magie. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter. Ceci sera l'empreinte de votre satisfaction. Et maintenant, place à la magie. Oui, Brigitte Eh oui, toujours présente. Et voilà, donc aujourd'hui on va faire un petit tour classique, simple, oui. mais très efficace. Alors Brigitte, oui. on va se tester la compatibilité qu'il y a entre les êtres humains et du moins les hommes avec les femmes. Quoi de plus magique je Un papier. Oui. Un stylo. Tiens, Brigitte. Oui. Je vais te demander d'écrire en bas ton prénom. Là, comme ça, sur cette bande. D'accord. Bah, tu le laisses là, voilà. Oui, mais pour moi, il faut que ça soit... Brigitte donc écrit son prénom sur le morceau de papier. Voilà. Parfait. Et puis moi je vais faire pareil en fait. Hein bah, oui. Quoi de plus naturel Voilà. Super. Regardez. Brigitte et Pascal. Parfait. T'es d'accord avec moi oui, je suis Et maintenant, je vais m'aventurer à quelques petites choses de, entre autres, des petits pliages. d'accord Jusqu'à là, rien de plus simple, normal, mais il faut le faire. Voilà, ça me paraît pas mal. Et regarde bien, je commence à déchirer les papiers. OK. Oui. D'un côté Pascal et d'un côté Brigitte. Bien. Alors regarde bien. Pascal. Brigitte. Oui. D'accord. Brigitte. Ici, je vais te donner le papier. Tu vas le garder dans ta main. Oui. Voilà. Ouvre ta main. Pour pas que je te le... Voilà, tu le gardes bien en main. Oui. D'accord Et ici, Pascal. D'accord oui. Regarde. Simple petit pliage. Voilà. Ça me paraît pas mal. Et moi, je le pose ici. Oh, Excusez-moi. Ici. Oui. D'accord Maintenant, regarde bien, la compatibilité qu'il peut y avoir entre deux êtres humains, mm -hmm. c'est là qu'on peut, le, là qu peut le faire. Regarde bien. Simplement en faisant un souffle magique. Oui. Le papier n'a pas disparu. Non. Mais ce qui se produit est très intéressant. C'est que maintenant, quand j'ouvre le papier, eh bien, j'ai ton non, écriture, <rire> Brigitte. Je t'invite à ouvrir le papier que tu as dans ta main depuis le début. Oh ah oui j'ai Pascal. En effet mais c'est magique. Et voilà, simplement avec une feuille de papier et un stylo. Brigitte Non oh mais c'est... Il n'y a pas de mots. T'es conquise T'es carrément conquise. Un effet d'un magicien en fait qui a revisité un classique de la magie qui se faisait à la base avec un jeu de cartes. Et j'ai trouvé l'idée très bonne. Car ça peut être fait n'importe où chez des amis, dans la rue, et sans besoin de grand chose au final. Voilà. Et bien bah, écoutez, on est très heureux avec Brigitte de vous avoir présenté ce merveilleux effet. On se retrouve très prochainement pour un nouveau tour de magie. Profitez de liker et commenter cette vidéo si vous avez aimé. C'est très important pour nous deux. Voilà. Allez, on vous dit à bientôt. Ciao les amis Ciao